Thank na mission emission que la ko la bino mingi na o yo ñoso a vivre vraiment euh libaco ko landabiso mo ko le mercredi comme uh, tout le mercredi d'ailleurs au tout cela que emission na bino emission na biso pour na coédifier n'est-ce pas euh bana n'zambe ko édifier ba ba tu n'zambe n'est-ce pas bikela mo n'zambe ko n'est-ce pas mokili puisque comme boye bi biso va chrétien to biso va disciple toi li la lumière du monde c'est-à-dire toi li polé à mokili il dit, la lumière, c'est quoi C'est la vérité. pas, Alors, à de la la la tu la vérité. tu as tu été la tu as Grâce à la Colanda Bissom, afin de et que nous avons de et nous avons fait la nature humaine. La nature humaine, et un sujet moulin. Mais là, on a vraiment dit, si la possibilité que nous orienter autrement, continuer à n'est-ce pas, prochainement, mais du moins, a n'a euh, le pourquoi dit, alors, tout le monde a famille, tout le monde a une tout le monde a une pays tout le monde a un pays qui s'est déchiré, tout a pays tout a déchiré, tout déchiré, tout le monde a un pays pays tout pays le pays a tout le monde a pays a tout a a « M Ma kamou tellement ébellé tellement ébellé Alors, deux fois, tant que tu as a un malouba ouyo, tu y a un peu de catégorie à partout. Il y a deux fois, deux messages, tu y a un message pour les enfants ou les filles ou les fils. Il y a aussi d'autres messages pour les enfants, y compris les enfants. Maintenant, le message ouyo, il y a un message pour les enfants humains. C'est pourquoi tu le la nature humaine. La différence entre entre bissau et banyama cest que nyama a réfléchi à nyama a mais nyama a instinct cest à nature la bissau est différente la nature la banyama par rapport à raisonnement par rapport à la réflexion y a vous imaginez que la création on a créé les mais a créé adam Zamba pèse une espagne le pouvoir, il y a qu'on nomme Banyama, il y a qu'au pèse à Banyama wa ba combo. Tantôt to on a tout bingulu, un le bingpuku, t'as le bingyau, t'as le c'est au fait Adam, mouta pèse à qui Banyama. Alors toujours mona si ko que moutou azwa ki suprématie, moutou azwa ki Bokongzi likola Banyama. T'omoni mouta kubiko dumpte Banyama. Oui, es tu es a un n'yama sauvage, mais au cours est il y un sauvage. a sauvage, Pourquoi Puisque le supérieur, à y n'yama moutouza les colos à nyama il y a un moment nature il y a biso bato bien que biso y a un stokilében n'amabélé loko la banyama c'est dit nyama n'a moutou c'est un matière presque matière moque il y a beaucoup d'hommes bagoiril basa canaforme presque loko la moutou il y a beaucoup d'hommes même b'ba donc b'comment ba singe tout ça et moi basa canaforme moi bas réflexion loko la moutou même basa toujours nasser moutou par rapport à un dingue n'importe quoi c'est la moutou en fait c'est basa la moutou que moutou qui évolue y a mo quoi t'as dit dit moutou et formé et s'informer et mouta comme il n'est pas qu'on réfléchit mieux qu'avant. ça dit nature. a la nature. Il y a enseignement à a a à nature. à a de ba, la na kati à a de la tout monde aka mutu akoko ko ko beta muninga nae mutu après regretter tout monde aka mutu akoko même ko e moutou, moutou, bomo muninga na e mutu après regretter ça dit mutu m'amba sala ye normalement na nature mususu nature to bengi nature du jugement ça dit nature moko ye moko mutu akoko za na facilité n'est-ce pas yako juger ayeba qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mauvais alors euh, la distinction, à si vous allez entre Bissot et Nyama, cest allez réellement distinction à partir de la raison. C'est-à-dire que Nyama a raison de le col à et nous, nous avons nyama Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous o raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons à Nous avons a Nature humaine. Nature, ce qu'on a plus, it's a très dangereuse, kolega, nature yabanyama. Nature animale. Na bandeli, na boye. Nature humaine, tant que mousse plus dangereuse que nature yabanyama Nature animale. Pourquoi? Tout le monde a moutou na kata jardin d'adam, n'a pas pessé bilo kouniso. Au début déjà zambé a garanti que je vais vous montrer droit je vais vous montrer que je vais vous moko. que je vais vous a moko biloko To domona na kati ya ya ya matcheu to ya nouvelle alliance tant tangou diable a ko tenter n'est-ce pas yeshua autant comme ça yeshua que na atalisier biloko nyonso mokili oyo atalisier moklinyo son abandonna de royaume nyonso mokili na na gloire nango et puis ici yeshua ce qu'a fuka melinga yo au qui est local mokoko fuka melinga na ko pesa o ko banine donc Diable ça a besoin perdre donc à gagner localement que pas na C'est l'adoration. Diable ça capable à ça plutôt à ça a besoin à zo biso e local autre paix à ntsambé. Jean-monie Yeshua ro bakina yek tu ne no, tu n'adoreras no que Dieu seul. Mais ce que mutu na nature nae, ta a pe beko, na ye tant ntsamba peci mi be dans une nation dans le jardin d'Eden ntsambé à peki si mutu biloko L'arbre de fruits a ni ni, y a connaissance y a bien, na mal. Mais Moutou a préféré abe beko, donc a mo beko au y a Alors, tu as dit que tu à partir de la nature il y a à Mutuana, tu monies qu'un abominable conaie Abel, pour la il y a jalousie. Tu benga car le diable, le père de mensonge mais du mensonge. Ngai nazo donc le père de la jalousie, le père de la haine. Oh pour que, malgré bien que tu la haine ou to jalousie ou n'es pas diable, mais Mutalibo soa à saliango. Attant qu'humain, c'est à qui qu'on abomine de connaître. Ma belle est bannie à partir à Oana. Nakubetelo masolo te à combien de guerres mukili mo Mona? Titoki na na époque na biso à guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Titoki ndelelo tozo lo baboye. Pendant que na souper ses missions, oyoyo, batuna est à Congo, basa kubunda, batu baso wela nini. Dans la Syrie, il y a qui sont Ils dans, dans la Mali, ça continue jusqu'aujourd'hui dans la guerre. La nature humaine. Il y a des belles. des des qui pour pour Ti kama kende ko bomapo na zuwa, c'est ça moutou. Mais so au bosa na ke, a pa ko tanto ape na na poisson na katia maï baso ko fa po ba komi mi bange. Or muta ko sa ape a sali a ya malam ya propre sans batou, mabatu kana ba poisson wana. C'est ça la nature imana. Nzambe a sala mutu a pe sa raisonnement pourquoi? Puisque Nzambe a tchaba a tout na ye na katia moutou. N'zamba avons dit que nous avons dit que nous avons puisque que du fait que nous à dit que scientifique avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que nous avons dit que nous est-ce que nous avons dit que nous Ba dit que nous dit nous avons dit dit nous avons Problème, nous créons l'homme à notre image. L'image, ce n'est pas seulement l'image physique, mais c'est l'image intérieure, l'image spirituelle. Image de Jésus, c'est ça que a comme une force créatrice, a comme un pouvoir créateur. les animaux ne peuvent pas créer, les, les, les animaux ne peuvent pas inventer. Mais il capables capable à nous est capable de créer. C'est ça, au fait, côté à bien la nature à moutou. Mais ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est à ming, mingi côté à ma bien la nature à moutou. On a eu un exemple il y a la guerre, il y a le suicide, il y a le viol, il y a le vol, n'est-ce pas Il y a génocide, il y a la xénophobie, il y a le racisme. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. La nature, oh, ils allaient à Moutou, nakati naie yangoana. Alors, tant on a joué au macambo, on a joué à la. Nzambe, l'homme nakati y a, y a Genèse, alors tant ok. Genèse chapitre 1, verset 31. et un. Nzambe, alubiboy. La Bible, la Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le sixième jour. Pourquoi on le coup? Puisque après la création, nous avons Mais la nature humaine, par la fusée, par le pétrole, par le gaz métallique, par l'oxygène, par l'église, par ça, par l'église, par l'environnement, il y un peu. au Or, quand Dieu avait créé, tout était bien. Mais la nature de l'homme est salée que par euh, convoitise, par euh, jalousie, par euh, euh, l'esprit de vouloir faire plus que ce qu'il est, euh, l'esprit de vouloir amasser plus que ce qu'il a. Et ça, c'est que le a détruit le mouton d'abord. Et puis, au fil du temps, il y a un mouton, il y a un mouton, il y a un mouton, c'est-à-dire un mouton, il y a un mouton. Pour y Mais, si vous avez un place, n'est-ce pas euh, toujours tanga di, rapidement, quelques versets. a un a un décor. Mais euh, par well, la grâce de Dieu, il prochainement. a planté décor pour le temps où il y a décor. a Matthieu, chapitre 15, verset 19, Bible, entirely, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bozomona, à mon y a a partir de Moté Mayamoto, à mon y a moutou, ma na e a partir de Moté Mayamoto, déplace Makanisito, Nature, Naye et Vandaka. À partir de Moté Mayamoto, déplace Nature, Yamoto et Vandaka. Deplace Kibomoto, Yamoto et Vandaka. wana Totanga, avant que tu continues. Rapidement, Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Bible le biboué. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai soupéré avec lui et lui avec moi. Maintenant, la porte, ah ouais, ils porte, il y a entrée. Ce n'est pas la porte physique, mais c'est plus le cœur de l'homme. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, c'est une porte d'entrée. Yakibomotonaïe, y'a Makambunaye, Yabola Mutuya Mabenae. Tolobaka, mauvais compagnon, coran, de bonnes mœurs. Une influence négative. Et que on ça qui bon moto et moto. Tout le monde a quand se a ça plus de chance a plus de chance pas à la situation de est en de Pourquoi? Puisque la nature de l'homme est nature, nature disposée, n'est-ce pas, changer en bien ou en mal. nature c'est que la que que Hitler, il y a un monde, c'est que que la nature humaine, que la nature la puisqu'il y a l'ingi à n'est-ce pas à coller sa race d'ailleurs toi à, à garder race d'ailleurs baso bo ça n'a que toutes les races du monde c'est une couleur ce sont des couleurs j'allais dire c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec kibomoto cest à placement géographique et salue que moutabo t'as ma noir t'as moutabo t'as mon délai mais na katia moutou isaaka ndegey moko ainsi tout le monde a maquillé ndegey moko il y a aussi des noirs racistes tu mais le point c'est quoi ce n'est pas la couleur qui compte mais c'est l'humanisme c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il y a que nous thème. Ils se Nous bisika c'est thème. pour que ce so qui nous a changé, n'est-ce pas, que nous dit que nous que le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Viennent, n'est-ce pas, à partir de moté qui est le Il y a un autre de foi. Il ne faut pas toujours accuser le diable. De foi, il y a programmé Makambuna qui est le nous, nous donnons des fois plus de place dans le diable. On que le diable est manipulé parce chaque fois, non, non, non. Le diable est toujours moi porte ce que porte, il n'y a pas côté de la C'est pourquoi pour toi, il faut que ça le responsable. Puisque le diable c'est le diable qui n'est qui... pas à dans ma be, Et Eve et est à pas à, à Adam nous avons mis côté que nous avons faute dans la moi c'est de ma faute alibi explication qu'est-ce que Dieu a fait nous avons quand même tout ce que tu fais ça compte. na le diable a déjà condamné Condamnation, il, a, il, a, il a déjà une Parce que que avez cadre de condamnation, de Ce qui est que a dit, c'est le vous commettre des erreurs pareilles. Mais ce Yeshua, Yeshua de façon que, malgré ce que vous avez dit, il y a un de façon de façon que vous le salut. La nature humaine et Luka Kama mabe B pour Naba Ninga. Exemple. Napa pays du Congo, pays, tous les partis politiques, plus de 500 ou 600. Pourquoi Puisque Moutumo, côté Azali il y a se laisser conduire par Moutumo Pourquoi Puisque l'idéologie, il y a un parti politique dans le Congo et ça n'a pourquoi Puisque Batoubali n'a pas amassé, en pleurant, en passant par la politique. Pourquoi Puisque Moutoua Lingi n'est pas amassé le bloc de puisque Moukoua Lingui n'est pas C'est pourquoi tu verras, les Congolais, ce que en Lingui n'est pas Puisque le, les hommes ne travaillent pas pour la tête ou pour les générations à venir, mais ils travaillent pour leur ventre, pour leur aujourd'hui. ...working for today... ...mena s'yko yo, soki mouto... ...ho aza mwana anzambe... ...akou sa ba bablo kou a na te... ...akou za na kompansyon... ...kopassyon plutop na ba ninga moussous... ...akou za na mawa, yako... ...yako ede ba ninga moussous. ...t 1400 exemple, m familiar d' pritp... ...nabino na fou ana... ...na kat eglise bat, sa ong sipine povray, ...ponso ka ye yebu te yas à li reiche... ...me jamakou zwa ide ken nan na na na мон na za liriche... ...dimanche mw po pe sa derarios... Nous pesa un peu Chaque soit 10 dollars, soit 20 dollars, soit 30 dollars, soit 10 dollars, soit na dollars, soit Pourquoi sont égoïstes, ont la nature humaine tellement, parce puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, amasser, puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, contrôler, puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, manipuler. faible en esprit, ali de l'autre côté. Ça il ko facilement Jacques, chapitre 1, verset 13, et lui Que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Aww, il n'y a qu'un banin. Il m'a exemple, Job. Oh non, Nzambé, peut-être il qui diable, tout ça. Ouais, ça m'a quand même sous-sousu. Nzambé, qu'on tente, et puis le diable, même s'il si veut, te veut te tenter, ceux qui ont la foi dans Yeshua, tentation à Diable, vous allez a épreuve, n'est-ce pas, il y a eu foi, il y Alors pour la nature, il a eu un peu de temps, il ce rapidement, rapidement, tout en rapidement, dans 1 Corinthien, tout ce soit plutôt 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en et donc est en Christ, il devient quoi Une nouvelle créature. Or, Or ce qui créature n'a eu aucune création, n'a eu qu'au nouvelle. Et l'incolubaké non, tu n'as plus cette donc cette cette humanisme en acatinaio, au milieu moins dans l'anzambé. Or, ce milieu moins dans l'anzambé, l'anzambé copé ça au bas tribune aye. Or attribue à l'ibos ceux ensembles à qui amour, dans ceux qui montent à bon le monte, mais et donc à l'ibos ceux que nous avons amour, une compassion pour n'abattre. C'est pourquoi Jésus a dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est pas comme les autres qui font. Je dis, je le dis et je le répète je prie bas bah, pour na bah, pour na Je bah, ba bah, po na Zika je prie pour na ko ma c'est bah, so so et c'est ça l'homme ça dit na, méchanceté na eh, à ça même ko sambele. et pourtant quand on prie on doit avoir un cœur pur quand on quand on prie, on doit être s'assurer réellement qu'on est enfant de Dieu afin que Mamutho ressemble avec que Nzambe. La seule preuve qu'il y a que Nzambe a exaucé ma, donc Lo Sambonayo est ce qu'on passer à étape suivante. Exemple, ose Nzamba peso kimia. Osenga chaque jour. So aux aux aux kimia c'est a une étape prochaine une étape suivante mais au monde église comme nous, comme nous, comme combat spirituel puisque celle tellement il veut se battre avec sa force c'est pourquoi puisque na que bitumba ya me c'est dans c'est dans le monde spirituel que nous, nous combattons or pour combattre n'est-ce pas le monde spirituel il faut avoir les armes de l'esprit tu ne peux pas combattre dans le monde, dans le monde donc, spirituel avec tes mots, avec tes phrases, avec tes gestes. et D'ailleurs, le diable n'a pas peur puisque tu cries lorsque tu pries. Le, le, le diable n'a pas peur lorsque, n'est-ce pas, tu chantes avant de prier. Le, le, le, le diable n'a pas peur lorsque tu prononces le nom de Yeshua, non. Le diable a peur lorsque tu marches selon le feu ou selon, n'est-ce selon, pas, la volonté de Dieu. Et le diable, le diable verra. La nature humaine. Pour aujourd'hui, je veux réellement me limiter ici d'abord. Si le Seigneur veut continuer, n'est-ce pas, dans la série il la nature humaine, pour que tu ça, comment basi, vaci bagnokola mibali bako ba balaja ba avc pona kota la ndenge mibale bagnokola basi na bango pona kotala ndenge bana ba manka ba manka ba parana bango pona kotala ndenge ba dirijan, nespa, ce pas ba donc ba ba tu ba pays na bango pona kotala ndenge ba ba professeur bazako pona hier avant que na si a so diplome il faut yabi mona mona moi wana pona ko mona ba injustice wana le Seigneur va nous faire ma grâce. Il y a les éléments soi na émission prochaine, il y a les avertis. ce si pas question à Donc jusque là, s'il y a des questions jusque là, ne n'hésitez pas à nous les poser euh, comme d'habitude déjà. Donc, émission Il y a Sika. Il y a les avertis. Il y a les avertis ou bien na a chaîne la chaîne YouTube les avertis ou aussi na la chaîne il y a bandé ou bien chaîne à la politique partout place pour mon on partager de façon que batuba message oyo batuba changer façon et que la nature de dieu puisse euh, régner sur la nature humaine soyez bénis shalom